My god. Ça, guys, c'est la nouvelle... C'est débile. J'étais en train de monter, puis j'ai vu ça de loin. Eh! Hey! What? Je suis seulement en avoir voir des blessés ici. Hey, ça se roule dessus, ça. Il semble avoir deux lignes. On en a une ici. Vrap, vrap. Vrap, je suis sur mon vélo présentement. Hein? Oui. Et puis, toc, toc en face. Ou tu vérifies. Hey, c'est colons! Hop. Fait que la, la ligne... Ouais, regarde, il y C'est ultra épique. Il y en a une prop -rock, prop -rock. Ça, c'est la ligne numéro 1. Ah! Ligne numéro 2, on la voit bien ici. Mademoiselle Slab. Je pensais que j'étais bon en bike, sans doute, je suis une merde. Hein? Là, ça paraît pas. Ça descend. Pas si mal. Pas si mal. Pas si mal. Juste là, là. Ça drop. Compression. Puis ça drop après. Sans doute, je vais avoir des blessés ici. Là. Ça, c'est sûr, c'est une double noire. Je dirais qu'avec le temps, regardez, il va y avoir une ligne broupe, broupe, juste ici. Mais il y a encore quelques sapins dans les, dans les jambes. Ça nous amène à un drop qu'on voit là-bas. Ou là-bas, une descente, comme dirait Docteur Terreur, euh, qu'il faut, qu faut lever puis ça compresse. Oh my God! C'est de loin le nouveau challenge technique de. Il n'y avait rien de technique comme ça ici avant. On a une descente ici. Euh, ça, je vais le faire. Ça, C'est pas, euh, pas le gros shit. Fait que. Hop, un petit conseil, y a ceux qui viennent essayer la nouvelle. Venez avec des amis. Puis venez euh, bien équipés. C'est du gros shit. C'est pas des blagues. Allez voir la. La slab vue d'en bas. Regardez. Ça, ça, ça. si on le monte un petit peu. Il n'y a pas de vélo, faites-vous-en pas. On voit qu'il set. Il set on descend. Poc, compression. On va se tasser avec les qui arrive Fait conseil, venez, euh, venez faire une petite reconnaissance avant de vous envoyer blind dans ma... Ça peut être vraiment un cas de... de blessure. Sinon, la descente qui se roule je vais vous montrer l'inclinaison encore une fois on va tenter d'annuler l'effet GoPro donc là je vais tenir mon casque bien droit bien bien droit là mon, mon casque est droit ça ça ça c'est l'angle d'inclinaison c'est genre 80 degrés donc soit on drop et on l'aide quelque part ici ou roule roule roule roule roule roule ça ici, ça ici et regardez ça, faut pas toucher à ça parce que, fuck, fuck <rire> puis, euh, fuck, par là-bas, plus de vélo bon, et voilà regardez, je mets même pas sur mon bike puis je me plante, c'est que c'est pas drôle mais un petit drop ici, regardez ça, ça se fait bien on a ici une autre Donc, ligne qui n'est pas encore ouverte dans le secteur de, de... je vais vous la montrer On est en ligne de compte que c'est fermé et que ça sera peut-être pas ouvert un peu plus haut pardon j'ai sacré Aïe! Savez-vous, j'ai l'impression que ça, ça se fait mieux. Regardez. C'est à pic comme ça. Waouh! Donc, euh, je viens de jaser avec un, un cycliste. Je vais monter avec. ce qu'il avait jasé avec une... Euh, une fille qui travaille dans les sentiers, je crois. Et je euh, qui pense qu'ils ne vont pas ouvrir ces trails-là. Parce que c'est assez dangereux. Si on code ça, comment des trails comme ça, vous pensez? Double noir? Ou on ose mettre ça triangle rouge? Le fameux triangle rouge qui est en gros un triple noir. Euh, qui est considéré pro-line, si vous voulez. On n'en a pas beaucoup au Québec. On voit plus ça dans l'ouest en général. Ça fait que ce serait la fin de la piste de X, qui n'a pas encore de nom. On verra si ça ouvre à un certain point. Si c'est le cas, je vais venir avec mon Body armor de DH, pour je venir vous filmer ça. Bonne journée, gars.